Voici ce que vous recevez quand vous commandez des sachets de thé pour kombucha. Euh, Ces quatre sachets de thé qui sont parfaitement adaptés pour produire chacun environ 3 litres de kombucha. Vous pourriez en produire plus, vous pourriez en produire moins, mais c'est vraiment adapté pour ça. C'est des sachets qui sont compostables, euh, un mélange de thé vert et thé noir biologique. Et ça marche vraiment super bien. Bonne fermentation et bon kombucha